Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Bocage, notre invitée aujourd'hui dans notre émission cœur de métier est Sophie Robert. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans nos studios pour nous parler aujourd'hui de votre métier, celui de coach pour entrepreneurs, un métier récent et qui est appelé à se développer tant le métier d'entrepreneur est prenant et souvent lourd à porter au quotidien. Et vous-même Sophie, alors vous étiez entrepreneur, pouvez-vous nous parler un petit peu du parcours que vous avez effectué oui merci Christelle oui effectivement nous on a été entrepreneurs avec mon mari pendant plus de 20 ans maintenant on a eu différentes entreprises une pâtisserie classique et dernièrement on a eu pendant 9 ans une entreprise on avait créé un concept de créateur de gâteaux de voyage donc on a commencé, Donc gâteau de voyage c'est du gâteau moelleux assimilé au financier au cake etc mmh. et nous on en avait fait un produit d'exception pour offrir aux gens à la place du bouquet de fleurs de de, des chocolats Traditionnel, traditionnels, voilà. etc. Et euh, donc, on a créé ça il y a... En 2008, on a vécu pendant 9 ans, on a commencé sur les marchés et on a fini par... Euh, on C'est beaucoup développé, on travaillait également sur, euh, sur Internet avec des épiceries fines de luxe, euh, des hôtels. On a fini par faire de l'exportation. Euh, on a créé une boutique physique... Aussi, on a la physique mmh. euh, boutique internet et une boutique physique. Et il y a trois ans, malheureusement, on a dû fermer notre entreprise. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Ce sont sûr. des choses qui arrivent et, euh, et bizarrement qui, qui est arrivé au moment où on était le plus développé, de notre, euh, le, au moment où on était le plus en ascension. Et, euh, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui coach, parce que sur le moment, on n'a pas compris pourquoi. C'est ça, il faut comprendre ce, cette situation, oui, qui... Oui, qui est assez atypique, mais en fait, elle est atypique dans l'explication, le, dans mais elle est très, très, très courante. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous, entrepreneurs, on s'installe parce qu'on a un métier, mm -hmm. on a une passion, ouais. euh, on a un savoir-faire, on a un savoir-être, un service, etc. Donc, on est passionné par ce qu'on fait, donc on le fait avec cœur, on y donne du temps, de l'énergie, euh, etc. Et, euh, et donc, on y met toute notre, euh, notre passion et on développe souvent de beaux produits ou de beaux services. Donc, généralement, ça prend plutôt bien. Sauf que, à force de, de développement, euh, l'entreprise prend beaucoup d'essor et à un moment interviennent ce que moi j'appelle les compétences de dirigeants d'entreprise. Donc, ils n'ont plus rien à voir avec notre métier de base oui. et on est embarqué, on a la tête dans le guidon, on répond à tous les clients, toute la demande, etc. Et on n'arrive plus à prendre de recul et c'est là en fait où euh, c'est le moment de tous les dangers et on n'y a pas échappé. Voilà, donc à ce moment-là, deux solutions. Soit on essaye de trouver justement de l'aide quelque part, soit on décide ben, de fermer la porte et puis de se lancer dans une autre aventure. Et donc pour vous, c'est peut-être la deuxième solution que vous avez choisie, c'est-à-dire de trouver une nouvelle voie de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur 9 ans, euh, les deux dernières années les, les plus fortes en activité ont été les plus dures pour nous. Et plus on avançait et plus euh, on s'apercevait que... Enfin, euh, je m'apercevais que c'était compliqué. Parce que mon, mon mari s'occupait plus de la partie euh, production, euh, créativité. Et moi, j'étais plus dans la, la, la gestion, dans la stratégie, dans le développement, etc. Et, euh, et à un moment, il faut savoir se rendre compte qu'on n'a pas les clés. Mm -hmm. Pourtant, je me suis formée auprès de... Euh, oui, voilà. J'allais voilà, à la été rencontre d'entrepreneurs. J'ai été encadrée par la chambre des, euh, du commerce. Hein. Ah oui. euh, J'ai fait un parcours de dirigeante d'entreprise sur plusieurs mois. Euh, enfin, voilà, on a essayé de reprendre. Euh, on a essayé d'analyser. Mais euh, il faut savoir, à un moment, se rendre compte que bah, là, je n'ai pas les compétences. Là, je ne mm -hmm. sais pas faire. Hein. Euh, on va droit dans le mur et faut mettre un petit peu sa fierté dans sa poche et arrêter. Et en plus, vous êtes deux, là, dans cette et histoire. Et nous, on était deux, plus les enfants, ça implique toute la famille. Bien hein, sûr. Et toute notre vie économique, notre vie du tout court, en fait. Ça faisait dix ans, donc ça fait déjà voilà. longtemps aussi. Donc, hein. avec euh, pas de route de secours, pas de plan B, etc. Et, euh, et donc, du coup, là, l'idée, c'est... Euh, moi, je savais que sur la fin, en fait, on avait beaucoup de... Euh, de, de, de, on distribuait de façon très différente, de plein de façons différentes. On avait beaucoup de clients et je savais qu'il fallait qu'on resserre un petit peu. On était trop éparpillés. Mmh. Et donc, euh, mon idée, avant de fermer, était de développer le site Internet. On n'a pas eu le temps. Par contre, je me suis aperçue du coup qu'on pouvait repartir avec nos compétences, euh, ce qu'on qu avait appris, voilà, voilà euh, mmh. notre apprentissage, etc. Et euh, donc de pouvoir repartir derrière avec ça, grâce à ça, en fait. C'était l'idée quand je me suis lancée. Mmh. Bien. Alors donc, comment fait-on pour se relancer quand il arrive euh, ce genre de choses finalement alors il y a un premier temps où on prend un peu toute face, hein. la, la liquidation c'est euh, un peu violent au départ. Hein du jour au lendemain, on passe au tribunal et c'est fini. Euh, on n'a plus rien, on nous reprend nos véhicules qui sont dans la société, enfin l'entreprise, donc du coup, euh, voilà, on n'a plus de véhicules. Alors quand on est en campagne, c'est plutôt très compliqué, on n'a pas les métros ou tout ça. Euh, on a, donc, euh, il faut se débrouiller pour euh, racheter nos propres véhicules euh, par l'intermédiaire de, euh, de, de personnes autres que notre famille, parce qu'on n'a pas le droit euh, par la famille. En plus, oui. Donc voilà, c'est compliqué euh, on n'a plus de téléphone non plus enfin voilà on a une période qui est un peu compliquée on a une deuxième période six mois après où on a des les huissiers les lettres de relance de partout on comprend rien on est très peu aidé on est très peu accompagné alors qu'au final euh, après trois ans on se rend compte qu'il n'y a pas tant de difficultés que ça euh, sur l'ensemble il y a deux trois points où euh, c'est compliqué à mmh. certains moments mais en fait pas tant que ça on serait accompagné ça serait quand même mieux parce que on a, du coup on a extrêmement peur du jour au lendemain donc donc, euh, donc le premier temps c'est de subir ça pendant trois 6 huit mois euh, de retrouver du travail hein, parce que ben bah, voilà il faut il faut manger donc euh, retourner chez un patron etc ce qui n'est pas toujours évident nous ça faisait 20 ans qu'on était entrepreneur à notre compte avec quelques petits passages salariales, mais voilà mmh. euh, et puis euh, et puis après de voir ce qui est très très important c'est de, de déjà comprendre que euh, l'échec n'est pas un échec en soi à partir du moment où on apprend de ce, qu en f... de ce qui s'est passé et pas de subir hein, où là effectivement si on n'en apprend rien qu'on passe son temps à se plaindre à dire oh, c'était la crise etc, c'est très compliqué donc là c'était plutôt de savoir bah, qu'est-ce que j'en fais, on a fermé il faut que j'en fasse quelque chose, qu'est-ce que j'ai à... Qu que à apprendre de ça, qu'est-ce qu'on a mal fait, donc faire une prise de recul c'est ça, euh, c'est ce que vous avez fait voilà, c'est très très très important ce qu'on aurait dû faire pendant Entreprise en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on sent que tout nous échappe, hein, euh, il faut prendre du recul, il faut arrêter net, hein, euh, prendre quelques jours de vacances, euh, même si on ne peut pas. Hein, en général, on nous le dit et je l'ai dit et je l'ai pensé. C'est impossible, là aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai trop de travail. Sauf qu'on va droit dans le mur si on ne le fait pas. Donc nous, on l'a fait après. Et à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu quelles ont été les problématiques, j'ai été apprendre auprès des entrepreneurs, J'interviewe maintenant des entrepreneurs avec ma chaîne YouTube, les Petits Bonheurs d'Entrepreneurs. Voilà, alors, <rire> voilà alors parlez-nous un petit peu des moyens de, de communication que, dont vous disposez pour pouvoir travailler en tant que coach pour entrepreneur, expliquez un petit peu. Alors moi je suis partie de, de la problématique, d'une des problématiques qu'on qu avait en, dans notre entreprise, c'est d'être trop locale, donc ah. euh, de de, de compter sur, euh, ou un centre-ville, ou les clients locaux. Et donc, j'ai voulu élargir, hein. enlever toutes les frontières. Et donc, effectivement, Internet, pour ça, est merveilleux. Il n'y a pas de frontières. C'est mondial. Et quand, euh, voilà. Et quand on s'est lancé comme on n'avait plus rien, donc on ne peut pas recréer une entreprise, un portable qui a une caméra et un, une connexion Internet. Et c'est parti, on peut faire ce qu'on veut. Donc, du coup, moi, j'ai commencé par créer un blog qui s'appelle « Les petits bonheurs d'entreprendre » qui va bientôt s'appeler « Sophie Robert » simplement et qui, euh, qui m'a permis d'écrire des articles sur l'entrepreneuriat pour déjà accompagner les entrepreneurs et d'avoir du monde qui me suit, euh, qui, comme, euh, du monde des, des clients, des, des futurs prospects, enfin, des prospects des futurs clients oui, plutôt. Voilà. Et, puis, euh, et puis après, beaucoup les réseaux sociaux et euh, une chaîne YouTube hein, où là, j'interviewe des entrepreneurs qui, eux, réussissent, mais qui ont eu aussi beaucoup de sur leur parcours. Tout le monde, tout entrepreneur a des échecs. Si vous dites que non, c'est qu'il y a un souci, il y a forcément, c'est oui. obligé. Sinon, euh, c'est qu'on reste euh, dans notre zone de confort. Et dans ce cas-là, on n'évolue pas énormément. Euh, et, euh, et donc, voilà. En fait, c'est comme ça que je me fais connaître hein, par ces réseaux sociaux, par ce principe. Et puis après, je tourne aussi dans la région sur les réunions business, les les réunions d'entrepreneurs, clubs d'entrepreneurs, etc. Oui, alors quelles sont les, les personnes qui font appel à vos services Ce sont des gens, vous dites, de la région. Est-ce qu'il y a un profil type ou pas particulièrement alors, le profil type, moi, je le cible hein, dans le sens où euh, je veux accompagner des entrepreneurs qui sont passionnés par leur entreprise, hein, qui font de très beaux produits, etc., mais qui se sentent bloqués, qui ne savent pas pourquoi, et qui, pourtant, euh, ils mettent toute leur énergie, enfin, qui sont un petit peu ce que nous, on a vécu euh, avec mon mari, euh, et qui ont besoin de, de, de comprendre quelle est la, la, la difficulté, pourquoi ils n'arrivent pas à dépasser un certain cap. Hein. Euh, et euh, sinon, non, je n'ai pas de frontières, c'est ça qui est génial. Je disais tout à l'heure hors, hors antenne, mais en fait, j'ai même euh, des, des entrepreneurs que j'aide sur le Bénin, alors je les accompagne ah oui. pas en coaching parce que je fais du coaching par visioconférence. Pour gagner du temps pour les gens qui sont sur place hein, et pour le, lever les, les frontières pour ceux qui sont très mm -hmm. loin. Mais dans le Bénin, la collection est extrêmement exécrable. C'est très très compliqué. Ça doit être donc je, peux oui. pas. Donc je fais par messager, euh, Je donne des conseils par ci par là. Donc là, il n'y a pas de. C'est pas un client. Et euh, mais mais par contre, voilà. C'est pour dire qu'il n'y a pas du tout de frontières. Ça peut être n'importe où en France, franco-français. Euh, francophonie france, euh, mondiale, oui, mondiale et, voilà. puis, euh, et autres. Du moment qu'on parle la même du langue. Du moment euh... qu'il y a une connexion Internet et qu'on parle le français, tout va bien. Très bien. Bah, écoutez, Sophie Robert, on va se retrouver dans une courte pause, juste après une petite pause musicale avec Clara Luciani. Que j'adore. et eh bien voilà, c'est parfait. À tout à l'heure. Merci. Sophie Robert, vous êtes venue ici aujourd'hui. Merci beaucoup dans les studios de Radio Bocage pour nous parler de votre métier, coach d'entrepreneur. Alors coach d'entrepreneur, on a compris qu'il s'agit de prendre en main peut-être, de dépauler les entrepreneurs qui ont peut-être un coup de fatigue, qui se sentent un petit peu dépassés par leur travail. Euh, quels, sera quels seraient les conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui se sent justement aujourd'hui un petit peu euh, euh, en dessous de ce qu'il ce qu attend En général, souvent, ce sont des entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon. Euh, à partir du moment où on n'arrive plus à développer ou autre, c'est qu'on est tellement surchargé de travail euh, que ça devient très très compliqué pour pouvoir prendre du recul, réfléchir, etc. Et donc, bah, le, le plus urgent quand on a la tête dans le guidon, c'est d'arrêter immédiatement, euh, de faire euh, une pause de, de, de quelques jours ou quelques heures, peu importe, hein, mais de savoir prendre du recul hein, pour pouvoir analyser voilà, je m'emballe, ça s'emballe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que c'est ce dont j'ai envie vraiment parce que après il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur a une famille autour hein, et, euh, et donc s'il travaille vraiment euh, je ne sais pas, 10-12 heures par jour est-ce que c'est la vie dont il rêve hein euh, Est-ce qu'il veut réussir et ne, et ne plus avoir à côté de lui euh, euh, sa femme ou son, ou son mari euh, Est-ce qu'il veut voir vivre grandir ses enfants Est-ce que euh, finalement, euh, il voulait aussi prendre un peu de vacances Donc c'est important c'est très compliqué. En général L'entrepreneur, il dit « non, non, il faut que je travaille, il faut travailler dur, surtout en France, il faut travailler dur, il faut travailler beaucoup, ceux qui prennent un peu de temps, ce sont des fainéants, etc. » Or, par expérience, c'est tout à fait le contraire, quand on est débordé, il faut savoir stopper pour réfléchir, prendre du recul et se poser vraiment les bonnes questions. Alors, quelles sont les réactions de ces personnes à qui vous vous adressez comme ça et à qui vous conseillez de faire une pause Quelle est leur réaction La réaction, c'est la même que j'ai eue aussi pendant longtemps. C'est Ça va pas, mais j'ai plein de clients à répondre. Euh, euh, euh, si euh, si, si j'arrête, ils peuvent partir euh, chez la à la concurrence ou, euh, ou euh, je vais perdre du chiffre d'affaires, etc. Sauf que quand on se laisse embarquer, qu'on ne maîtrise plus rien, en fait, la machine, c'est comme courir après un train. Il y a la locomotive de devant et on est toujours en train de courir derrière hein, et on n'arrive rien à maîtriser. Et ce qui est important, c'est de savoir à un moment de euh, reprendre ce contrôle de façon à, à, à maîtriser le développement, à structurer, à poser les bases, poser la structure pour passer ce, dépasser ce cap, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, il y a plusieurs caps. Il y a le cap des, quand on se lance, hein, les trois premières années, où là, effectivement, il y a beaucoup de travail. Hein, c'est un peu difficile de, il faut lancer de la faire la machine. Autrement, hein. Parce que voilà, c'est comme euh, une fusée, en fait, qui, euh, dépense 90% de son kérosène au départ, au lancement. Voilà, c'est euh, normal. Hein. Donc euh, les trois premières années, voilà, c'est un cap à passer. Et après, souvent le problème, et c'était notre problème, c'est que euh, on a d'autres caps, hein, mais on est totalement lâché euh, entre guillemets dans la nature. Hein. Euh, tout le monde pense euh, que ce soit les, les chambres de commerce ou autres que euh, bah ça, comme on a passé le cap des 3 ou 5 ans, euh, tout va bien, sauf qu'on a un deuxième cap qui est au moment du développement, où on peut avoir une progression importante hein, et euh, ne pas la maîtriser. Et si on ne la maîtrise pas, on va droit dans le mur. Hein. Donc, euh, et ce qui est important, c'est que pour la maîtriser, il faut structurer, stabiliser ce qu'on a déjà fait, pour pouvoir mieux repartir. Alors, ça peut être en, en déléguant plus ou mieux. Ça peut être en, en regardant si on n'a pas trop de produits ou trop de clients différents. Nous, c'était notre cas. On, mm -hmm. on, on travaillait à la fois sur les marchés avec des épiceries fines de luxe en même temps en parallèle. On travaillait avec de la grande distribution. On faisait, les, les, on faisait des, le site internet euh, vente en ligne. Mais On avait aussi une boutique physique hein. et à la oui, fin, on l'exportation. Hein. Donc là, on se dit, euh, oui, si on avait pris un peu de recul, on aurait pu se rendre compte il y avait des branches qui n'étaient pas rentables, qu'il fallait arrêter, même si ça fait parfois un peu peur, pour pouvoir mieux redémarrer, mieux structurer, etc. Donc ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être aussi un désalignement, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai rencontré un, un garagiste qui, au départ, quand il s'est installé, ce dont il avait vraiment envie, c'était de faire de l'achat-revente de voitures de collection, Mmh. Et sous la demande, il a commencé à faire de la réparation de, de voitures classiques, hein, on va dire. Il s'est très bien développé. Il est passé donc de tout seul à sept salariés. Donc ce qui est énorme, très beau garage, Salari. etc. Lui, il était sur Paris. Sauf que ça ne correspondait plus du tout à ce qu'il faisait. Il n'aimait pas ce qu'il faisait en fait. Hein. Et, euh, et donc, ce n'est pas grave en soi. Sauf que ça, ça agit sur tout le reste. Entre temps, conséquences ou pas, on ne saura jamais. Mais il a divorcé. Euh, voilà, il y, y a des choses, il avait plus de vie, il n'avait plus de repos, il n'arrivait pas à déléguer correctement, etc. Et à un moment, ce n'est pas parce qu'il euh, euh, avait trop de, de clients hauts, simplement il s'est désaligné de son projet de départ. Ça arrive aussi quand on est embarqué dans la machine, de ne pas se retrouver, à, de ne pas faire ce qu'on avait vraiment envie au départ, en fait. Oui, parce que le but, c'est pas forcément de, de faire un très gros chiffre d'affaires, c'est d'être heureux avant tout dans son travail, quitte à ne pas gagner grand-chose après tout. C'est ça. Bon, en général, ça va ensemble. C'est-à-dire que quand on est heureux dans notre travail, souvent, le, les finances vont avec, hein puisque euh, bah, on y met tout notre cœur et oui. toute la passion, etc. Mais effectivement, le, le but en soi, c'est n'est pas d'avoir de, de, des entreprises à des millions d'euros et de voilà, se retrouver sur ce, tout seul mm -hmm. euh, ou euh, proche du burn-out hein, Ou euh, voilà, à un moment, il faut savoir équilibrer un petit peu. On n'a qu'une vie. Moi, je dis que le, le but le plus important, c'est d'être heureux. Euh, avec une entreprise Absolument. qui tourne, c'est dix fois mieux puisque quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on est passionné par ça. Donc, autant avoir une entreprise qui fonctionne, euh, euh, et, qui et qui travaille bien, mais qui fait aussi euh, sens avec, avec notre vie et avec notre passion, en fait. Est-ce que vous pensez que peut-être les, les, les entrepreneurs, quand ils débutent, sont mal encadrés au départ Peut-être euh, qu'ils auraient besoin d'être plus pris en, en charge ou peut-être même que du côté des chambres de commerce, euh, etc. Ils auraient besoin d'être un peu plus euh, aidés Alors, au en, départ... conseillés <coughs> On a la possibilité d'être quand même très encadré. Là, aujourd'hui, actuellement, temporairement, je suis dans une couveuse d'entreprise, à coagir, oui. par exemple. Je vais, mettre en, je vais créer ma micro-entreprise en février, mais c'est un moyen que je conseille à tout le monde, d'ailleurs, parce que ça permet vraiment de se lancer tout en douceur. Ça évite les tracas de beaucoup d'administratifs, etc. Vous pouvez nous expliquer le concept, justement Le concept d'une couveuse d'entreprise, c'est simplement, c'est une, une forme, je ne sais pas si c'est une association, mais c'est une structure qui nous permet d'avoir de créer notre entreprise, de la tester mais d'avoir le numéro SIRET de cette entreprise là et de pouvoir en parallèle toucher nos assedics si on en a besoin si on en a mm -hmm. je veux dire tout simplement et, et en même temps de tester son, son entreprise sans y avoir mis toutes nos économies, toute notre énergie et d'en vivre à 100% euh, on peut arrêter quand on veut et on peut être accompagné pendant 2-3 ans et donc on a tout l'accompagnement juridique, comptable, marketing tout ce qu'on veut avec. Donc je trouve que pour se lancer c'est juste parfait. Donc connaissez connaissait pas Donc euh, après on a aussi des, des structures, les CCI chambres de commerce, euh, même si je trouve ça toujours un petit peu léger mais qui font quand même beaucoup mm -hmm. d'efforts et voilà. Là où c'est le plus dangereux c'est après en fait. Pour moi, c'est quand on commence à vraiment se l'entreprise s'est lancée euh, et c'est là où tout le monde croit que c'est lancé. Sauf que euh, le, le fait de, de, de se développer amène de nouveaux problèmes hein, que l'on n'a pas appris au départ que l'on n'a pas appris dans notre métier de base nous par exemple on était pâtissier, donc euh, créer des, des, des objectifs euh, euh, une, une stratégie commerciale ou un objectif financier ou enfin euh, euh, voilà il y, y a plein plein plein de choses euh, savoir quel est euh, on appelle ça un avatar client, notre client idéal hein. ça mm -hmm. c'est, on a toujours l'impression que c'est destiné aux grandes entreprises genre Amazon oui, oui, oui. ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Ça fait partie des choses que l'on devrait connaître. J'ai fait une conférence il y a quelque temps devant une, une petite vingtaine, un peu moins, d'entrepreneurs. De, Ils ne connaissaient pas le mot « avatar ». Ils étaient tous entrepreneurs, hein. euh, le client idéal. Hein. Et ça fait partie des basiques hein, maintenant que je me suis rendu compte. Hein. Parce que quand il euh, y a une règle en entrepreneuriat, c'est quand on vend à tout le monde, hein, on vend à personne. Et c'est une règle qui est peu connue et, euh, et, qui, euh, et qui détermine énormément de choses, en fait. Par, nous, par exemple, au départ, on avait beaucoup travaillé on travaillait que sur les marchés. C'était très ciblé avec un seul produit les gâteaux de voyage, donc du gâteau moelleux. Euh, et. Euh, et après, on s'est diversifié. Et après, on a eu 10 avatars différents. Et on ne peut pas faire. Peut-être trop. Voilà. Donc, voilà. Et c'est euh, là où on est euh, le plus tout seul. On a d'autres amis entrepreneurs ou autres, mais on ne parle pas de nos problématiques. Et en plus, euh, quand on a une entreprise depuis euh, 4, 5, 10 ans, il euh, y a une légère honte, plus ou moins, à se dire bah, « je n'arrive pas à maîtriser ça mm -hmm. et ça, alors que euh, je suis entrepreneur et euh, normalement, je suis censé faire, savoir-faire ». Mais ce n'est pas vrai, on apprend tout le temps. Et oh, plus on monte, et plus on a de nouvelles compétences, savoir déléguer aussi. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à savoir euh, savoir faire, savoir prospecter, aller au-devant des clients, connaître nos faiblesses pour, euh, et nos forces, pour développer nos forces, déléguer nos faiblesses. Enfin voilà, il y a énormément de choses, mais ça, on l'apprend qu'après. Voilà. Mais là, on est tout seul, et c'est compliqué. Alors maintenant, vous, vous le savez, vous le savez très bien. D'ailleurs, vous, euh, vous allez passer à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'en février, vous allez devenir auto-entrepreneur, c'est ça Vous changez de statut. oui, c'est la première étape. Hein. Voilà, c'est la première étape. J'aurais pu mettre tout de suite en, en société. Euh, après, je préfère faire progressivement les choses. Mais, euh, mais voilà, je, mon, mon projet est viable et euh, et Vous je l'avais testé. Passionnée. <rire> voilà, je l'ai testé avec la, la, la, la couveuse entreprise, donc tout va bien. Donc euh, maintenant, j'ai plus qu'une envie, c'est de voler de mes propres ailes. <rire> voilà. Et alors, comment fait-on si on veut faire appel à vos services justement Comment ça se passe la, la, la Alors moi, c'est très simple. Il suffit déjà d'aller sur mon blog Les Petits Bonheurs d'Entreprendre hein, ou sur Facebook, vous tapez pareil Les Petits Bonheurs d'Entreprendre ou Sophie Robert. Hein. Euh, on me trouve sur, euh, sur YouTube. Pareil, c'est très simple. Hein. Et, euh, et en général, on trouve toujours... Euh, euh, euh, on, on, on trouve toujours, il y a, je mets mon calendrier très facilement, mm -hmm. j'ai une page sur mon blog coaching et euh, les gens peuvent prendre rendez-vous directement avec moi pour parler de leur entreprise. Déjà pendant une heure, on peut éclaircir un petit peu leurs problématiques. Je peux donner déjà donner les premiers conseils aussi. Donc ça, c'est gratuit. Donc il suffit juste d'aller donc sur le blog euh, à la page coaching, oui. coaching offert. Je crois que c'est écrit une heure, une heure mm -hmm. offert. Euh, quand le rendez-vous est pris, euh, moi, j'envoie je, un questionnaire pour savoir à l'avance quelles sont les problématiques, hein, si je peux aider ou pas. Mmh. Et comme ça, le rendez-vous est très structuré et très, euh, et très productif du coup. Voilà, hein, efficace, comme des, efficace. Voilà, les, les, les entrepreneurs sont débordés, donc il euh, faut gagner du temps. Et donc après, on passe une heure ensemble à savoir un petit peu au, pour que j'aide au mieux la personne. Et puis si elle veut continuer avec moi, je propose bien souvent un programme sur trois mois que j'ai voulu à la fois pas trop court pour pouvoir avoir le temps de faire quelque chose et pas trop long pour que ce soit vraiment une vraie piqûre de boost en fait donc vous avez des, des bons retours maintenant des entrepreneurs qui ont fait appel à vous comment ça se passe oui oui oui comment là je suis très, les... très contente d'ailleurs j'ai reçu euh, euh, alors j'ai ai aidé pas mal d'entrepreneurs mais j'ai eu ma première mon premier témoignage vidéo euh, ou à l'expliquer, euh, donc c'est une personne de Vichy, donc oui. euh, voilà, qui est locale, qui, euh, qui à la fois euh, était re restauratrice, qui fait aussi partie du BNI, de la CPME et de plein de choses, enfin mm -hmm. voilà, avec qui on a travaillé ensemble. Et, euh, et donc le retour est très bon parce que justement, c'est un cas d'accompagnement qui est très ciblé, très personnalisé et très court hein, et très rapide en fait. On reprend vite le, le dessus. Euh, c'est ça qui est important, c'est de. Quand on est débordé, c'est. Stopper, reprendre le contrôle et repartir, encore meilleur. Et ben voilà, on va rester sur ce très très bon conseil, et puis on sent que tout, euh, tout est bien parti pour vous en tout cas, que vous avez su tirer les leçons de tout ce qui vous est arrivé précédemment, et que surtout vous savez transmettre euh, et conseiller. Merci beaucoup Sophie Robert, et à bientôt sur les ondes de Radio Bocage. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci.